Bonjour, bonjour, ça va? Ça va, tranquille. Ouais. Depuis quand tu fais de la boxe? Alors, ah. je fais de la boxe depuis bientôt 10 ans, ça va faire 10 ans cette année. Et t'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 12 ans, je vais avoir 22 ans, donc euh, c'est ça. Moi, ça fait la moitié de ta vie? Euh, la moitié de ma vie que, que je me donne à ce sport. T'as commencé où? J'ai commencé la boxe à Ronny-sous-Bois en passant euh, après par euh, Neuilly et euh, Drancy, en finissant par Drancy. Et pourquoi tu pas commencé à Drancy directement euh, À l'époque où Wari Amri était là, il avait comme boxeur Kassabharadji. Il s'occupait beaucoup de lui, il n'avait pas beaucoup de temps pour nous. Et par l'intermédiaire de mon père et de ses amis, je suis resté à, à Rony. T'as quoi comme parcours en amateur Alors en amateur, j'ai une centaine de combats. J'ai euh, à mon actif 5 ans en équipe de France. Je suis passé par euh, toutes les échéances internationales, championnat du monde, championnat d'Europe. Donc j'ai quand même un gros bagage euh, en boxe olympique. Donc tu as boxé partout dans le monde euh... J'ai boxé partout, j'ai pas mal voyagé, j'ai beaucoup de souvenirs, j'ai pas mal rigolé là-bas, donc euh, ça va. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir euh, que tu as eu en tant qu'amateur En tant qu'amateur Je pense que c'était mon premier combat euh, mon premier combat avec l'équipe de France. Et ah, ouais. à quel âge J'avais... j'avais, si je ne me trompe pas, 14 ans. Oh, donc c'est stressant à 14 ans de commencer directement. Au... Ouais, mais beaucoup d il y avait beaucoup d'engouement autour de ce combat. J'affrontais euh, la vedette euh, écossaise. Je me rappelle, il avait fait médaille euh, au championnat d'Europe cadet. On était en France. C'était un combat où euh, il y avait beaucoup de physique et. Euh, je me rappelle des acclamations du public lors de la décision, quand j'avais gagné, ouais, c'était mon plus beau souvenir. Ouais, ouais c'était mon plus beau souvenir, peut-être même mon plus beau combat Allez. Alors, même techniquement c'était Non mais bien. physiquement il y avait beaucoup euh, d'énergie de... euh, dans ce combat. Voilà. Du coup comment t'es arrivé à, à devenir professionnel euh, Je suis passé professionnel en 2019. Parce que aujourd'hui la boxe, ça se professionnalise. Ça veut dire qu'à l'étranger ou en senior, déjà, on n'a plus de casque. Les gants, c'est du 10. Y a à l'étranger ou en tournoi international, on a des bandages pro. Les pros peuvent faire les Jeux. Donc euh, autant aller chercher un billet au passage. Ouais, donc ouais, ça ne bloque pas pour les Jeux Olympiques Non, ça ne bloque pas pour les Jeux Olympiques. Maintenant, euh, je pense que Tokyo, euh, Tokyo c'est un peu cramé pour tout le monde hein, aujourd'hui, donc on verra bien Paris. Et qu'est-ce que tu aimes dans la boxe euh, Alors, j'aime pas les coups. <rire> c'est pas, pas un sport que j'aime en soi. Euh, on va plus dire que j'excelle dans ce domaine. Après maintenant, ce que j'aime dans le, dans le sport de combat en général, c'est se faire respecter aux dépens de l'autre ça veut dire que c'est ou toi ou moi c'est ouais, la confrontation c'est vraiment c'est de la confrontation pure et dure c'est un peu les, les gladiateurs d'aujourd'hui entre guillemets les gens ils payent pour voir ça c'est un, un, un certain spectacle ouais. et mais j'aime bien tout ce qui est aussi spectacle l'avant match l'après match et tout ça ouais, donc c'est la confrontation et le fait que ce soit, et ce soit spectaculaire ouais, ouais c'est le spectacle c'est le spectacle brutal d'aujourd'hui, on va dire. Tout ce qui est boxe, MMA, c'est un peu les, les spectacles brut, brutaux, si ça dit, brutaux, <rire> <rire> brutaux d'aujourd'hui. Et pourquoi la, la boxe anglaise Du coup, si, si tu aimes bien la confrontation, pourquoi l'anglaise et... Non, je suis passé par tous les sports. Je suis passé par la lutte. Je suis passé par le sambo, Je suis passé par le judo. Mais la boxe anglaise parce que. C'est les premiers à m'avoir appelé en équipe de France. Ah bah, il <rire> ouais, fort, tu ils m'ont appelé, ça aurait été la lutte, j'aurais été, été sûrement en lutte. Ouais. ouais. T'as combien de combats en tant que professionnel euh, J'ai 9 combats. Neuf 9 combats. 9, 9 combats, euh, j'ai 8 victoires pour une disqualification. Ouais. Un petit peu, euh, un petit, une disqualification assez justifiée. Ouais, c'est ton dernier combat. Un euh... ah, bon, dernier combat, voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est la boxe. Ouais, t'as réussi à passer à autre chose Ouais, je suis passé à autre chose. Le, le, le résultat sur le ring ne reflète pas le résultat sur le papier. Mais tu sais ce que, que, que tu veux important. par rapport à lui Ouais, ouais, ouais. Le... C'était une victoire sur le ring, pas sur le papier. Donc ouais. c'est pas... Ça va, ça va pas me porter préjudice. Voilà. Ouais. C'est bien, 9 combats euh, depuis 2019. T'as beaucoup travaillé, je Ouais, j'ai fait beaucoup de combats. J'ai eu aussi beaucoup de, de combats annulés à cause de la crise sanitaire. Mais euh, on se démène depuis 2-3 depuis mois, où on arrive à boxer tous les mois. Et mon prochain combat qui arrive le 27 mars, donc soyez au rendez-vous. Donc la semaine prochaine, ça, <rire> ça te fait quelque chose Tu ouais. travailles particulièrement, euh, particulièrement Euh... Particulièrement, non. Je travaille comme d'habitude. Je travaille sur le style de mon adversaire, mais rien en particulier, vraiment. Okay. Et pour finir, t'as un petit mot pour les jeunes de Drancy Bah, faut rien lâcher big up aux jeunes, hein. je suis un jeune de Drancy donc, euh, donc euh, si euh, je me démène pour y arriver je dirais pas que j'ai réussi mais euh, vous pouvez aussi et big up aux JTJ